Good morning, allez, il y a des aujourd'hui. Les luniches de fortune mazal bat Louisa et Richard Ronman. Fortune de mazal, si vous souhaitez aussi, vous donner une prochaine étude de Michel contacté 5 minutes éternelles. Nous étudions la sécrète Megila Périgue et Mishna et Fakourette à Megila les Mafreya. L'Oyatza Kra Alpé Kra Targum Behol la Chan Loyatza à Balcon et la Loazote de la Az Vealoez chez Chama à On revient sur le sujet de la Megillah, de Purim, et concrètement avec la lecture de la Megillah, la manière de lire la Megillah. « A quoi est la Celui qui va lire la Megillah l'hémaphréa. L'hémaphréa, ça veut dire rétroactivement. Là, dans ce sens, ça veut dire qu'il va la lire à l'envers. Ça, il va avoir des psoukim, alef bet gimel dalet he », au lieu de les lire dans le bon ordre, il va les lire « he dalet gimel bet alef ». Premièrement, mais même plus simplement. Au lieu de lire « alef bet gimel dalet he », il va lire « alef bet dalet gimel he ». Il a inversé deux psukim, et bien la Mishnah me dit, lo yatsa, il ne s'acquitte pas de, euh, de sa mitzvah, d'accord Ça avez déduit de psukim de la Megillah. bah vena que, autant que tu fais les mitzvot de, euh, les, les jours de purim, avec le 13, le tanitester, le 14, le 15, chacun son truc, chacun ça, et tu ne lis jamais, ne lis jamais en inversant l'ordre, et bien au même titre aussi, la Megillah, tu dois les lire de la même manière. C'est déduit là-bas du, là du passouk. Concrètement, il faut savoir que c'est une alakha très fréquente. Figurez-vous. Quand, c'est très simple, celui qui a mal écouté, le, qui n'a pas entendu le chalet de qui a dit un passouk. Imaginez, il arrive à un moment, il est en train de dire la miglaï, un, un passouk a eu du bruit, il a manqué le passouk. Quand on lit, quand on manque un passouk, on peut le lire à partir de... De, de la Megillah elle-même, euh, d'une Megillah imprimée, c'est pas la peine de le lire sur C'est bien de lire de la Megillah d'un claf, mais pour compléter un pasouk au milieu de la Megillah, on peut le faire même, même, euh, même alpé, même par cœur, même en lisant à partir d'un livre qui n'est pas caché, qu qui n'a pas une Megillah. On verra ça plus tôt dans la prochaine Mishnah, on touchera un petit mot dessus. Mais en tout cas, il s'avère que maintenant, il faut euh, donc on a poussé la possibilité de rattraper le pasouk qu'on a manqué du chaler tibour. Le problème, c'est qu'il faut faire attention à lire dans l'ordre. Ça veut dire que si le chaler tibour il a déjà avancé de un pasouk. Imaginez, il y a des chalderesbiour qui lisent très vite, et que vous voulez rattraper, vous avez un petit moment de pause où d'un coup il s'arrêtait de lire, ou bien c'est un pasouk. il vous dire, allez, je Vous avez envie de compléter le pasouk. Enfin, vous ne pouvez pas compléter le pasouk. Il faut dire compléter le pasouk et le rattraper jusqu'à là où il est. Là où il est, d'accord j'exprime je, je, je, plus ton Vous avez lu Alef Bet Gimel et pasouk Il y a eu du bruit. Maintenant, le chalderesbiour il a commencé, il a continué Vav Zaïm. Il arrive au pasouk y et une petite pause. Vous dites, allez, je vais vite compléter ce que le, le, le passou que j'ai manqué. Comme ça, je rattrape pas la Megillah, sinon elle n'est pas validée la Megillah. Et qu'est-ce qu'il va faire Vous allez lire le Pasouk Dalet que vous avez manqué. Ben non, ça ne marche pas. Il faut lire Dalet, Hey, Vav, Zain, et hey, commencer le trait en même temps que lui. D'accord Parce que sinon, vous allez avoir. Vous allez lire dans le désordre. Il faut lire tous les qui dans l'ordre. D'accord Ensuite, Kraa-Alpé, s'il a lu par cœur. Ah non, c'est pas le prochain message, c'est dans cette Mishnah. Kra'a alpé s'il a lu par cœur. Targum. Où il l'a lu en traduction, la l'achonne dans toutes les langues loyatsa. Il y a deux sujets. On va d'abord s'occuper du králpe. S'il l'a lu par cœur, il ne s'acquitte pas. Ça veut dire que quoi Il connaît la Megillah par cœur. Il prend pas, un, il prend pas de livre. Il se met à la dire par cœur. Va y bémarage, bémarage, bémarage, bémarage, bémarage, bémarage. Et comme ça, il est tous dans la Megillah. et eh ben, il ne s'acquitte pas. Par contre, c'est que quand c'est le rove de la Megillah. Premièrement, et deuxièmement, le ou bien même si c'est pas le rove la majorité de la Megillah, même si c'est pas la majorité de la Megillah, mais si c'est le début de la Megillah ou la fin de la Megillah, là il ne s'acquitte pas. Mais si au milieu de la Megillah il lui manque quelques chose ou bien même imaginez, un pour qu'il qui avait une Megillah écrite mais en plein milieu il a toute une colonne qui lui manque, et là elle est mal, euh, l'écriture elle s'est effacée ou, eh bien, il pourra la lire dans la Megillah il peut la lire par cœur aussi. Ça si, si, si, si c'est au milieu du au milieu de la Megillah et que c'est pas la majorité de la Megillah, je continue ensuite. Avec l'histoire de la traduction. S'il si a lu en traduction, il ne s'acquitte pas. On va d'abord tout lire la Mishnah, tous les cas de la Mishnah, parce qu'il y a une traduction en fait, vous allez voir tout de suite, et après on va expliquer, on va apporter la solution. Kratargoum, il a lu la traduction, Bérolachon toutes les langues, il a lu en français, en anglais, en allemand, en russe, en ce que vous voulez, eh bien, l'Oyat, ça ne s'acquitte pas. Par contre, Aval Korinota, la loa on pourra la lire pour ceux qui parlent le Laz. La Laz, c'est une langue étrangère. Donc celui qui, ceux qui parlent en langue étrangère, ils pourront la lire avec leur langue initiale. Quand j'étais petit, on disait toujours l'Aas, c'est la shon avodazara le, la langue des ou La chaune Hamzar plutôt. Ça c'est, je l'ai vu récemment chez Blue. Amzar », un peuple étranger. En tout cas, si on est un Loez, ouais, on est un Loez, on est un, quelqu'un qui parle une autre langue, en l'occurrence pour nous les Français, eh bien on pourrait la lire en français pour les Français. Par contre, à à c'est Shama et un Loez, quelqu'un qui parle une langue étrangère uniquement, et pas le Lachana Kodesh, mais qui va l'écouter en Ashurit, en hébreu, avec la langue hébreu initiale, qui s'appelle Ashurit, eh bien il s'acquitte. On va faire un petit peu d'ordre. On a vu d'abord, tout d'abord, qu'il a écrit que si on l'a lu en traduction, on ne s'acquitte pas. Quelle que soit la langue, c'est pas exact, parce qu'on avait vu que sur le grec antique, il y avait une Hlokat sur ça. C'était dans le Mishnayot, à cause de ça qu'on est rentré dans les Enben, si vous vous rappelez. Maintenant, on peut la lire en théorie, en, juste sur la chaîne à Kodesh. Je, je récapitule à la route, va peux faire entrer dans le, on va les faire entrer dans le texte. Il y a d'abord, premièrement, il y a la meilleure des langues, bien sûr, celle de la chaîne à Kodesh, la langue sainte, l'hébreu antique, pas l'hébreu moderne, d'accord La chaîne hébreu antique, la langue de la Torah, quoi, qui est écrite en hébreu. Ça, avec ça, on s'acquitte, tout le monde s'acquitte, même si on comprend rien même si on n'a aucune notion d'hébreu, de, de, de on va à la synagogue pour écouter la Megillah sans comprendre le c'est quoi le, cette langue-là qu'il est en train de parler, on s'acquitte avec ça. C'est la mitzvah parfaite. De même, on avait vu dans la Mishnah, dans la Mishnah de plus haut, d'Enben, on avait vu qu'on pouvait même lire la Megillah en grec, mais en grec antique, mais comme ça qu'elle soit écrite en grec antique. Et même si on ne comprend pas le grec. Maintenant, ça c'est plus actuel, parce que de toute façon, on a perdu le grec antique. Comme nous le rapporte le Gapenoa, à la fin de la Mishnah. On a maintenant la possibilité de la lire aussi en toutes les langues, mais à condition que ce soit comme on vient avait expliqué, deux choses. Que ce soit une vraie traduction, et que la Mégéla soit écrite dans la langue. Soit, on va prendre un parchemin, on va l'écrire avec du duo, et mais on va écrire au lieu d'écrire va, va écrire, et ce fut à l'époque, d'Afrajverosh ou Asurus, je ne sais même pas comment il va falloir l'appeler, mais à condition que ce soit une traduction parfaite. Or, c'est très difficile à faire, parce que Essayez de faire une traduction. Si vous restez mot à mot, ça perd le sens. Si vous donnez le sens, ça perd la traduction initiale. En tout cas, si vous avez réussi à trouver les mots parfaits pour traduire exactement la Megila et l'écrire en français, alors dans ce cas-là, les français pourront s'acquitter avec elle. Mais un anglais ne pourra pas s'acquitter avec ça. Parce qu'il ne s'acquitte pas. Même si ton mec il comprend plus ou moins l'anglais et le français, malgré tout, c'est que euh, s'il parle, et, et voilà. D'accord Ma condition de nouveau qu'elle soit écrite dans la langue. Alors maintenant, on va reprendre, on va reprendre tout ça dans les mots. Kra s'il a lu par cœur, on s'en expliqué. Kraalp, a la traduction. Ou bien, dans toutes les langues possibles, loyatsa, à l'exception de l'hébreu et du grec, comme on a dit. En tout cas, il ne s'acquitte pas, on parle que c'est une personne qui ne sait pas parler cette langue. Par contre, Aval, Corinota la Loazote Belaz, on pourra la lire pour les gens qui parlent une langue étrangère, on pourra la lire avec cette, dans cette langue étrangère, si c'est leur langue. Et Valoez, c'est chama il y ça, l'Oez quelqu'un qui parle une langue étrangère et pas l'hébreu, et qui l'a pas écouté en langue achourite en hébreu moderne, en hébreu antique, ça s'appelle achourite avec les belles formes des lettres, et qui a été écrite avec ces formes de lettres, mais dans ce cas-là, on s'acquitte même si on comprend pas D'accord C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine, à la cela. c'est là.